et ascendant taureau. Dans votre horoscope de ce mois de novembre, on retrouve le soleil en scorpion face à vous. Hein? Donc il est clair, euh, positivement pour les uns et un petit peu plus... Euh, euh, comment dire... Euh, C'est un petit peu difficile pour d'autres, euh, il est clair votre euh, relation aux autres, votre couple, vos associations. Donc euh, la dissonance avec uranus est passée, donc il n'y aura pas d'électricité dans l'air, et euh, vous allez pouvoir euh, comment dire, euh, peut-être approfondir euh, les liens euh, que vous entretenez avec votre euh, ou avec ce que vous aimez en règle générale, parce que le Scorpion il est entier, hein? tout comme vous d'ailleurs, vous êtes également quelqu'un d'entier et souvent vous faites couple hein, avec le Scorpion, parce que c'est votre signe complémentaire. Donc euh, qu'est ce que vous pouvez lui prendre de positif hein, au Scorpion, que vous en tant que Taureau vous ne possédez pas? Et eh bien peut-être euh, donc euh, son sens de l'analyse et de la et de comment dire sa, sa psychologie c'est quelqu'un qui est le scorpion qui est très psychologue qui analyse beaucoup euh, les choses or vous le taureau vous êtes plutôt dans le concret hein, vous êtes euh, dans ce qui se voit ce qui peut se toucher euh, avec le Scorpion, essayez d'être un peu plus dans la psychologie de, des gens qui vous entourent, essayez de mieux comprendre leur fonctionnement, parce que ça vous permettra d'améliorer euh, la relation, hein, d'être plus en phase avec l'autre parce qu'il sentira que vous essayez de le comprendre. Posez-lui des questions, jouez à votre tour, essayez de jouer les, les psys, et donc de, de, de, vous, de montrer que vous vous intéressez. Après euh, le 22 16h précisément, le Soleil rentrera en Sagittaire, et donc le Sagittaire c'est un signe financier en ce qui vous concerne, et je ne saurais que trop vous rappeler que Jupiter a fait tout un périple en Sagittaire cette année, et que donc vous avez probablement ou chercher à vendre un bien, ou euh, à ou alors vous avez eu, il y a eu une histoire avec un héritage, euh, ou vous avez demandé un dédommagement à la suite de, de d'un problème dans votre maison, d'un problème avec la voiture, enfin bref! Donc tout ça va être au premier plan avec le soleil en sagittaire, et ma foi, c'est un signe positif! Hein. Donc on peut penser que euh, euh, comme c'est son... elle est vraiment à l'extrémité hein, du, du sagittaire qu'elle va rentrer en capricorne le mois prochain, eh bien, bon, vous pourrez mettre un point final, aux problèmes financiers, aux questions financières que vous avez rencontrées. Maintenant, en ce qui concerne votre vie quotidienne, vos rendez-vous, ben tout ce qui est du ressort de Mercure, elle est rétrograde, elle est en scorpion face à vous, et elle redeviendra direct le 20. Donc très probablement il y a une négociation en cours, une discussion, euh, vous avez posé une demande, vous avez euh, peut-être, euh, bon, euh, au plan des négociations, il y a peut-être un contrat hein, qui est... Euh, euh, qui doit être discuté, etc. et tout ça traîne. Hein. Pourquoi ça traîne Parce que euh, Mercure est rétrograde. Dans les moments où Mercure est rétrograde, il vous est conseillé de ne pas essayer de, de pousser le, le bouchon. N'essayez hein? euh, pas de forcer les choses parce que, euh, comment dire, euh, signer, vous engager, euh, démarrer quelque chose quand Mercure est rétrograde, ça ne porte pas chance. ce hein? euh, n'est pas quelque chose. Euh, euh, qui va évoluer positivement. Alors ça peut bien entendu évoluer, etc. mais disons qu'avec le fait que Mercure soit rétrograde, bah, vous aurez des difficultés, ce ne fera pas euh, aussi facilement que lorsque Mercure est direct, parce que quand Mercure est direct, elle est rapide, donc tout va plus vite. Hein. Là, euh, du fait qu'elle est rétrograde et surtout qu'elle va stationner, donc elle va s'arrêter euh, dans le deuxième décan du Scorpion face à vous. Euh, donc c'est même pas de la lenteur. Hein, elle, elle bougera plus pendant quelques jours. Euh. Donc euh, bon, vous attendez le 20 et euh, le 20, vous après le 20 vous aurez certainement des nouvelles de, euh, euh, du contrat, de, des documents que vous attendez, du rendez-vous que vous avez demandé, enfin... Bon, tout ce qui se passera après le 20 sera positif, et, parce que vous-même probablement serez plus positif que, que lorsque mercure était rétrograde, parce que vous le savez, hein, les choses souvent peuvent euh, venir de vous et de votre attitude, hein? et, et c'est vrai qu'une qu attitude négative eh ben, va entraîner de la part de vos interlocuteurs des réponses qui ne seront pas euh, positives. En ce qui concerne vos amours, et eh bien Vénus sera en Sagittaire. Donc le Sagittaire, comme le Soleil le sera à partir du 22, c'est un signe de feu. Et Vénus en signe de feu, Qu'est-ce qu'elle fait Eh ben, elle s'emballe. Votre cœur peut s'emballer, il peut euh, dire euh, battre plus fort pour quelqu'un. Alors, bon, tout dépend de votre situation. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est sûr que euh, bon, il peut y avoir une petite aventure très marquée euh, plutôt sur le plan sexuel que sur le plan sentimental, parce que euh, Vénus en Sagittaire, on peut pas dire qu'elle soit euh, romantique et sentimentale, elle est euh, plutôt conquérante hein, puisque c'est un signe de feu. Donc euh, bon, il y aura du sexe hein, avec euh, cette Vénus, et parfois aussi, alors si vous êtes en couple, faites attention à vos manifestations de jalousie, parce que vous le Taureau Hein? Bon, peut-être pas tous, parce que ça dépend beaucoup de l'ascendant, mais le signe, le taureau, euh, a, a la réputation d'être un petit peu possessif et jaloux. Donc cette vénus du sagittaire, euh, elle pourrait euh, bon accentuer ses tendances euh, si vous n'y prenez pas garde, mais hein, un taureau prévenu en vaut deux. Et puis il y a euh, la semaine du 18, un très bel aspect entre Vénus et Jupiter, elle se rencontre une fois en, euh, tous les 12 ans en Sagittaire, donc euh, je me demande s'il n'y aura pas quelque chose d'heureux pour vous, peut-être sur le plan financier, peut-être que vous allez enfin toucher l'argent que vous attendez, euh, peut-être que vous allez pouvoir enfin vendre le bien que vous vouliez vendre, ou alors que vous allez faire une rencontre euh, quand même très euh, hot, très chaude, très... Ce sera même chaud bouillant hein, parce que Vénus et Jupiter en Sagittaire, quand même euh, ça déménage, hein, euh, il peut y avoir vraiment... Euh, Bon, cela dit, calmons-nous! Euh, L'aspect n'est pas un aspect essentiel, donc euh, ce sera peut-être juste euh, quelque chose qui va se conclure, une ambiance euh, agréable, euh, érotique hein, pour certains, et euh, bah, profitez-en à fond! hein. En ce qui concerne vos activités et euh, votre forme, euh, vous le savez, tout ça est géré par MARS, et MARS donc se trouve en Balance hein, jusqu'au 19. Donc euh, bon, elle occupe votre secteur du, du travail, euh, donc c'est euh, beaucoup de boulot, souvent quand MARS est dans en, en 6, hein, c'est le secteur 6, euh, euh, ma foi, eh bien euh, on ne doit plus compter ses heures, on fait même peut-être des heures supplémentaires, ou alors euh, bon, le travail est un petit peu plus difficile, et euh, euh, vous qui êtes pas quelqu'un de très rapide, si vous êtes un vrai taureau, hein, euh, vous sentez que vous avez la pression pour aller plus vite, pour euh, tout, tout ce qu'on vous demande est à rendre pour hier, euh, vous voyez? C'est euh, bon une ambiance avec un peu de, de pression quand même, euh, et puis d'inquiétude, euh, parce que euh, Mars euh, gère euh, votre secteur 12, donc un petit peu d'inquiétude pour euh, est-ce que je vais pouvoir garder mon travail ou pas, mais restez euh, bien positif, hein, parce que c'est la meilleure mani manière de vivre ce genre de, de situation, et puis bon de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier non plus. Alors à partir du 19 mars sera face à vous en Scorpion, euh, en dissonance avec Uranus, et ça fera sonner une petite cloche dans votre tête par rapport à une situation que vous vivez depuis plusieurs mois, qui est une situation un petit peu de tension, donc vous êtes prévenu, vous savez ce qu'il faut faire maintenant parce que l'aspect va se terminer très bientôt, donc euh, bon... Euh, utilisez les défenses qui sont les vôtres, hein, tout simplement, euh, ou euh, bah vous rentrez dans l'art, hein, euh, foncez foncer comme le taureau que vous êtes, la tête la première. Ou alors vous prenez du recul et vous vous dites on laisse passer. Euh, S'il y a un orage, par exemple, hein, parce que après l'orage, il y a toujours le beau temps.